Donc je m'adresse à Monsieur Jodassin. Merci Monsieur Jodassin si vous êtes là. Bonjour. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît je suis exatme. Je veux Je Je veux je Ça Ça ma Êtes-vous en paix, s'il vous, vous plaît, monsieur? Vide. Vide. Vide. Vide. Vous manquez beaucoup à votre famille et à nous les fans. Vous manquez beaucoup à votre famille et à nous les fans. Vous manquez beaucoup à votre famille et à nous les fans. fans. Auriez-vous un message à leur transmettre, s'il vous plaît À nous transmettre. Merci. <t en> <t en> <t en> Je vous remercie beaucoup, monsieur Judassin. Est-ce que vous êtes dans la lumière Et si vous pouvez me dire comment il fait en haut ah ce c'est vraiment magnifique ah ce ne c'est vraiment magnifique ah ce c'est vraiment magnifique euh, je vous remercie si vous m'avez répondu au revoir monsieur Jeudassin. retourner dans la lumière merci à vous euh,